Salut gang, c'est Winman. Écoutez euh, vidéo encore une fois là, très spéciale. Euh, on sait que Winman est souvent imité, mais jamais égalé. On va aller euh, faire une expérience sur le site de la SQDC. Donc euh, j'ai un lien direct SQDC. Ce qui m'intéresse, c'est d'acheter du Ethos Glue. Donc euh, j'étais été ici là, sur euh, la barre de recherche. Euh, J'écris Ethos. Enter. Et voilà, on a le Ethos Blue. On peut voir ici là, que c'est malheureusement, il n'est pas en ligne. On ne pourra pas le commander en ligne, le recevoir par le facteur ou même en livraison à domicile la journée même si vous êtes sur l'île de Montréal, Laval, Rive Sud ou Rive Nord. On peut voir ici par contre qu'il est dans succursale. Donc c'est très intéressant. Si vous avez une voiture, on pourrait peut-être aller chercher le Ethos Blue. Mais où est-il Où est-il Dans quel SQDC au Québec Donc, ici, on peut voir que moi, ma, ma succursale, j'avais sélectionné Châteauguay. Pas disponible dans ma succursale. Donc, trouver dans une autre succursale. Je pense que c'est quand même assez facile. 000, là, Montréal, Sainte-Thérèse, Sainte-Eustache. Donc, on va cliquer ici pour d'autres. Euh, on clique encore. C'est tout à 0. Encore ici, tout 0. Encore 000. Mais là, je, avant qu'on continue, je voudrais juste qu'on comprenne là, ce qui se passe. Mon euh, marché central, Sainte-Thérèse, Saint-Ustache. Regardez ici, là. Boucherville. Varennes. Regardez ici, là. Boucherville encore. Et puis Varennes. Boucherville, 20. 20 boulevard de la Montagne. Boucherville, 20, voie de la montagne. Varennes, 1627, route 132. Varennes, 1627, route 132. Greenfield Park, Greenfield Park. Ça se répète. Saint-Jérôme, 102. Non, ça c'est la Sainte-Thérèse, Machecouche Mais vous voyez qu'il y a des dédoublements. C'est euh, triste. C'est toujours comme ça. Donc j'essaie vraiment de chercher 35 à québec val belaire Souvent, souvent, là, des dédoublements comme ça. Et c'est la même chose pour les produits eux-mêmes. Les produits de la SQDC. Donc c'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer, là, que quand on fait des recherches, il faut toujours faire ça en double, recommencer. Boucherville, Boucherville, Varennes-Varennes, Greenfield Park, Greenfield Park. Euh, des fois, c'est d'autres villes. D'autres fois, c'est d'autres succursales euh, qui sont dédoublées. Donc, j'aimerais que ça soit ré réglé, mais c'est depuis le début de la légalisation qu'il y a des problèmes avec le site de la SQDC. Euh, si je vais aussi au début de la SQDC, je prends un produit cannabis séché. Ici, cannabis séché. Euh, donc, on voit ici la liste. Je vais choisir là, euh, le format 3.5 g 3.5 g ici. Ça se fait automatique. Donc, on a quand même là, plus de 12 pages là, de 3.5 grammes. Donc, euh, si on descend un peu comme ça. En tout cas, c'est peut-être plate comme vidéo comme ça. Là. Mais... Euh... Quand on, on, on, on suit page par page, il euh, y a des dédoublements. Euh, des produits qui se répètent. Euh, quand on clique sur l'image de deux produits pareils, le, taux de pourcentage, le pourcentage de THC est différent, il y en a un qui peut être entre 16 et 22 et puis l'autre va être entre 14 et 18 donc s'ils si sont capables de nous dire qu'une certaine batch a un certain taux de THC, l'autre a un autre taux pourquoi qu'ils écrivent pas le taux complètement, le, le, le taux précis, 17.35 on l'a demandé ça fait longtemps on l'a demandé à la SQDC euh, qui, qui, qui fasse euh, ce changement, mais.. Regardez là. Produit spinach. Il me semble qu'on on vient juste des voir là. On est à la page 6. Si je vois la page. Même quand je recule, ça va pas revenir. Page 4. Blue Dream. En tout cas, je... faites-moi confiance, faites-moi confiance. Les produits se dédoublent. Euh... C'est effrayant, c'est effrayant. Donc, je ne l'ai pas. Ici, j'en ai 3, 4, 5 à la page 5. Si je vais à la page 6, ils reviennent. Ce n'est pas des jokes. Là. On est à la page 6 ici. Diesel, Dance All, Sensi Star, Rocks, Rockstar Cush, White Widow. Si je recule à la page 5. Diesel, Dance All, Sensi Star, Rockstar Cush, White Widow. C'est quoi l'affaire Ça fait deux ans que c'est le de même. Deux ans que c'est comme ça. Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi T'arrives à la page 5. Oh, il n'est pas de spinach. T'arrives à la page 6. Produit Spinach. C'est quoi, tu me as-tu là, là, tu veux? C'est plus ça. Là, c'est rendu d'autres choses à page 6. C'est tout sur vidéo, là, tu vois bien. Là. Page 7, là, c'est. T'es-tu vu? Lui, carotte, on l'a-tu vu tantôt? Des dessins, y'en a-t-il tant que ça dans la vie? Tant qu'on en a vu tantôt, des dessins. C'est pas convaincant. Pink me semble que je viens de le voir à page 6. Pink page 6. Et voilà. Oh non, c'est d'autres produits. Purple Stral, de saint -Denis. Mais vous l'avez vu quand même avec euh, les poids du spinach là, qui se dédouble de la page 5 à la page 6. Toujours, toujours des erreurs, des dédoublements. Est-ce qu'il y a des erreurs dans les terpènes? On sait qu'il y a des gens qui sont abonnés au médicinal chez Broken Coast et sur le site de Broken Coast, quand on est euh, quand on est avec eux pour le médicinal, on voit les terpènes de chacune des variétés que nous offre Broken Coast et ça ne correspond pas toujours avec, ceux, avec celles, avec les terpènes de la SQDC. Je vous laisse là-dessus, euh, j'ai beaucoup de pression pour appeler la SQDC, le service à la clientèle, c'est pas la première fois qu'on le fait ici à Winman, mais c'est toujours les mêmes réponses. Je ne le sais pas. On ne le sait pas. On comprend, monsieur. On va vous répondre par courriel. Non, non, il n'y en a pas de réponse par courriel. Vous ne le faites pas, c'est pas vrai. Donc, arrangez votre site web. Ça fait déjà deux ans et demi que vous dédoublez vos produits. On essaye de trouver les nouvelles variétés, les nouveaux arrivages. Des fois, c'est à la page 8. Des fois, c'est à la page 1. Des fois, c'est pas du tout inscrit. Tous les abonnés de Willman regardent le site de la SQDC à tous les jours pour savoir quand les produits de Canara Biotech. On parle aussi de Tribal. On a hâte qui arrive. Donc, on va sur le site de la SQDC à tous les jours. Mais c'est trop difficile de, de, de faire 12 pages pour savoir s'ils sont là. T'arrives à 12 pages, puis tu viens de réaliser que tu reviens, t'as vu les produits trois fois. On a vu ça avec Spinach, on a vu ça avec les villes, Varennes, t'as compris, dans, dans la recherche de villes. Donne un pouce à la vidéo, abonne-toi, abonne-toi, va t'abonner sur mon Instagram aussi. Tous les liens sont en bas dans la description. Je t'adore, on se revoit très bientôt, dans une prochaine vidéo. Ciao!